Maintenant nous allons entendre des personnes en provenance de différents domaines d'activité de la vie humaine. Et euh, avec Éric euh, avec Chevalier, nous entrons donc dans le monde de l'entreprise, de l'économie, des finances. Éric Chevalier est président de l'entreprise Le Cèdre, qu'il a créée en 1998, qui est une centrale d'achat au service des communautés catholiques en France et peut-être au-delà, je rajoute. Euh, C'est une, une entreprise qui marche euh, plutôt bien. J'ai lu sur, euh, sur, euh, sur Internet qu'elle embauche euh, autour de 8 nouveaux employés chaque année en moyenne. On pourra vérifier, on pourra vérifier ce, ce, ce, ce chiffre. C'est la seule entreprise que je connaisse qui, euh, qui ait créé son département d'écologie intégrale à la suite de, de aussi avec donc, un membre du bureau de ce département. Euh, sont tous, sont tous là, euh, je précise aussi que, euh, comme c'est indiqué dans le livre, euh, le Cèdre est un mécène de la en en terre donc un partenaire privilégié, euh, puisqu'elle est intéressée, donc le Cèdre est intéressé par la recherche en écologie intégrale et donc prend les moyens... De la faire exister. Donc, déjà, merci pour cet engagement avec nous. Euh, donc, vous avez la parole pour une demi-heure. Nous aurons ensuite une douzaine, quinzaine de minutes de dialogue avec vous. Bon, je mets en contre mon bête, ça marche Oui, vous m'entendez non. non. Je ne pas éteindre. Allô Merci. Je suis très impressionné d'être là parce que, comme vous l'avez compris, c'est pas tout à fait mon quotidien. Euh, j'ai une admiration sans bornes pour Monsieur Boric qui, en deux jours, a pu euh, euh, lire une partie du livre et puis euh, faire un exposé impressionnant. Moi, j'ai travaillé beaucoup plus longtemps. <rire> je, donc, je me présente rapidement. Donc, Éric Chevalier, je suis effectivement président de la société Le Cèdre. Nous sommes basés à paris -Munial le 7, c'est une, une centrale d'achat, vous voyez, ça fait, on peut se demander qu'est-ce qu'une centrale d'achat fait ici, pour parler de ce, ce genre de sujet. Je suis par ailleurs père de famille, d'une petite famille euh, très écologique de 10 enfants, et puis euh, je suis également à titre personnel euh, membre de la communauté de l'Emmanuel, et à ce titre-là aussi président de Fidesco, qui est une, une ONG qui envoie des, des volontaires un peu partout dans le monde. Voilà, donc je suis un peu occupé, j'ai aussi quelques autres engagements. Donc, je, je, ça m'a beaucoup intéressé de, de, de faire ce travail, mais vous comprenez que mon intervention va être décalée, par rapport à tout ce qu'on a entendu, parce que c'est pas mon univers. Je, je, je, vais, je vais essayer justement d'apporter une parole un peu décalée pour voir de quelle manière ce genre de réflexion peut nous nourrir et pourquoi c'est important. Euh, je vous avoue qu'en lisant le livre, j'ai calé à certains moments. Euh, par exemple, vous pouvez reprendre la page 51 la définition du bien commun de Gaston, Gaston Fessard. Je l'ai lu quatre fois et je me suis endormi. Et donc il y, y a des petits sujets comme ça où ça a été plus difficile pour moi. Euh, donc j'interviens en fait aujourd'hui essentiellement comme, euh, je dirais comme, comme utilisateur de... de, de, de de, de, de la doctrine sociale de l'Église, de l'écologie intégrale, comme, euh, comme praticien, si vous voulez, et euh, du coup, comme demandeur, et c'est pour ça qu'on soutient le, la chaire, comme demandeur d'informations. Ça va Ça, ça vous parle Alors, mon, mon plan, en quelques, pour que vous ne soyez pas surpris, euh, je ferai quelques remarques sur le, sur le, le livre, les, des, des points que j'ai relevés. Euh, quelques remarques aussi sur ce que nous observons sur le terrain, parce qu'il me semble que c'est ça aussi qui peut être notre apport. Et puis, euh, des questions qui pour moi restent en suspens, en tant que praticien, et que, sur lesquelles euh, je serais heureux d'avoir euh, de la matière dans l'avenir. Alors, Mais avant, je suis bien obligé de vous parler un tout petit peu du sel, C'est pas pour faire de la publicité, c'est pour euh, vous expliquer de, quelle est le, le, le, la fenêtre de, qui vous fait regarder toutes ces questions-là. Alors notre métier, c'est un métier de, de négociateur. Nous recevons des fournisseurs et on leur explique que les prix qui nous ont faits sont pas bons et qu'il faut nous faire des meilleurs prix. Voilà, c'est à peu près notre, notre quotidien. Et petit à petit, donc finalement, nous n'achetons nous, nous rien et nous ne vendons rien parce que nous sommes ce qu'on appelle précisément une centrale de référencement. Donc, nous référençons des fournisseurs avec lesquels nos adhérents vont travailler. Et donc, par ce biais-là nous concentrons les achats de nos adhérents vers quelques fournisseurs. Et je précise ça parce que vous comprenez tout de suite qu'on peut avoir un, un, un rôle dans, le, dans les, les choix d'achat de nos adhérents en, euh, en, en orientant, pour des raisons X ou Y, dans un, vers un fournisseur plutôt que vers un autre. Donc ça, c'est notre, notre, notre cœur de métier. Mais j'y reviendrai. Alors, pourquoi est-ce que l'expérience du, du CEP est intéressante ou le, le regard du CERD, je, je dirais pour trois raisons. La première raison, c'est que euh, le CERD est d'abord un lieu d'expérimentation concrète de, de l'écologie intégrale et de la doctrine sociale de l'Église. Nous, nous ne pensons pas à l'écologie, nous essayons de la vivre et de la mettre, euh, de la mettre en œuvre. Euh, alors évidemment, on réfléchit un peu, hein, s'il y a une équipe ici de deux, trois personnes, c'est parce que même si on ne pense pas l'écologie, ça nécessite de réfléchir, et même beaucoup. Euh, donc on a besoin de, de matière, mais nous, nous sommes vraiment un lieu où on, les choses deviennent opérationnelles. Euh, à ce titre-là, nous avons soutenu effectivement la recherche en pastère nous soutenons également le, le label Église verte, mais je laisserai Hélène Alasside à en parler, elle apprendra bien mieux que moi. Mais ça fait partie de, de, nos, de nos grands désirs de, de, de soutenir des initiatives importantes. Et là, je parle, c'est en, en euros, hein, concrètement, il faut mettre un peu d'argent sur la table, et c'est ce qu'on fait. Euh, le, de manière très, très concrète, nos, un certain nombre d'engagements de, que nous pouvons prendre sur le plan écologique, ça va, ça va se faire à travers à la fois des propositions qu'on nous a faire aux adhérents de nos groupements comment est-ce qu'eux peuvent mettre des choses en place, et comment nous, nous pouvons animer euh, ces réflexions-là, mais c'est aussi du côté des fournisseurs, comment est-ce qu'on peut les faire évoluer sur un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous, et puis c'est aussi en interne, parce que c'est bien beau de, de dire aux autres ce qu'il faut faire, euh, il faut peut-être qu'on s'applique déjà à nous-mêmes, donc euh, euh, nous, nous travaillons sur, euh, on va faire par exemple le bilan carbone de, de l'entreprise très prochainement. Euh, on va travailler sur les questions de, de flotte auto, d'alimentation, de, de, de, de chauffage, de bâtiments, construire un nouveau bâtiment. On va se dire, on ne va pas le faire n'importe comment, on va essayer de tenir compte de toutes ces questions-là. On est vraiment dans le pratico-pratique, au bout de la chaîne, de la mise en œuvre de, de tout ça. Deuxième point, le Sèvres, c'est un lieu euh, assez unique d'observation de ce qui se passe dans l'Église, puisque... Euh, c'est un peu exagéré de dire ça, mais en gros, tout ce qui est, tout ce qui est euh, structure chrétienne en France est adhérent du serbre. Hein, on a 100% des diocèses, euh, tous les monastères et abbayes, 50% des écoles de l'enseignement catholique. Vous voyez, ça fait... ça commence à faire hein, une population... Je, je n'oublie pas euh, les, les protestants qui sont aussi adhérents du serbre, les orthodoxes qui sont aussi adhérents du serbre, euh, et même parfois au-delà. Donc, euh, ça fait un, un, un observatoire en fait, de, ce, de ce microcosme qui est tout à fait unique. Il n'y a pas beaucoup de, en tout cas du côté des entreprises, de, de, de lieux où on peut regarder cet univers-là, et notamment sur la, la, sa dimension écologique qui nous, qui nous intéresse beaucoup. Et puis, depuis 20 ans que, que le Cèdre existe, on a fêté nos 20 ans l'année dernière, euh, depuis le départ, nous avons dans nos gènes de, de, de travailler sur les, le, la doctrine sociale de l'Église, et plus récemment sur euh, l'écologie intégrale. Donc l'arrivée le, de l'encyclique la, de, de Laudate aussi a été pour nous une, une source euh, très importante euh, d'inspiration. Donc nous, nous voulons, euh, dans, de, de notre place euh, particulière, nous voulons participer euh, à un changement du monde. C'est à la fois très ambitieux et en même temps très modeste, parce qu'on euh, est un tout petit quelque chose là-dedans. Euh, mais est-ce que c'est possible quand on est une entreprise euh, L'image commune d'une entreprise, c'est quand même assez négatif. Euh, c'est euh, le lieu, c'est forcément un lieu de, de, de, de l'exploitation. Euh, c'est le lieu de la maximisation du profit à tout prix. C'est euh, un intérêt très égoïste. Hein euh, donc est-ce qu'en entreprise, on peut effectivement participer au changement du monde eh bien, je, je voudrais juste vous dire un mot de la, de la vision que nous avons travaillée au Cèdre pour faire comprendre qu'il ne faut pas faire des amalgames trop rapides sur ce domaine-là, même s'il y a un certain nombre de, de voyous sur la Terre, dans les chefs d'entreprise comme ailleurs. Et, mais euh, ce n'est pas, pas forcément monolithique. Par exemple, un, un point précis avant de vous parler de la vision, c'est euh, au Cèdre, nous n'avons pas d'objectif financier. Euh, pourquoi parce que ça, ça me semble une absurdité de confondre le résultat et l'objectif. Le, le résultat financier d'une entreprise, euh, c'est quand on commence à en faire un objectif que les problèmes démarrent. Et donc, euh, tant que le résultat reste, le résultat, c'est que euh, l'objectif est ailleurs. Et nous, notre objectif, c'est la qualité des relations. Qualité des relations entre nous, qualité des relations avec les adhérents, et ce qui peut peut-être paraître plus curieux, qualité des relations avec les fournisseurs, quand on est dans un métier de négociation et qu'on rentre à deux dans une salle pour négocier, la qualité de la relation, ça veut dire quoi Ça, chez nous, on, on le travaille. Voilà, donc c'est très important d'avoir cette, cette vision. Et nous, nous, nous avons justement, dans cette perspective-là, fait un gros travail pour définir ce qu'était notre vision d'entreprise. Et on a dit une chose curieuse, on est arrivé à, à quelque chose de très curieux, qui est que notre vision, c'est celle d'un monde fondé sur l'amour. Pas un monde fondé sur l'argent, mais un monde fondé sur l'amour. Donc je vous lis notre vision comme ça où vous, vous saurez. Au Seine, nous croyons qu'un monde fondé sur l'amour est possible, et non seulement ça, mais que tout homme y aspire. Et tout homme, ça ne veut pas dire les chrétiens, tout homme. Nous, avons contribu nous voulons contribuer à l'avènement de ce monde, de façon à la fois humble et audacieuse, en privilégiant la qualité des relations, en nous mettant avec bienveillance au service les uns des autres, dans la recherche du bien commun, en innovant dans tous les domaines pour participer à l'émergence d'un monde économique plus respectueux de l'homme et de la planète, et en étant capable de gratuité en toutes circonstances. Voilà ce qui est notre vision au CERN et ce sur quoi nous travaillons. Et eh bien, quel est notre métier au fond vous voyez, nous, nous, nous, nous voulons développer ça dans notre métier de centrale d'achat au service de nos adhérents. Et je peux vous dire que ça marche, parce que les résultats économiques du CERN sont bons. Donc euh, on n'a pas l'intention, à le moins du monde, de changer de cap, et ça nous permet de soutenir des initiatives comme euh, la chère Jean Bastère et bien d'autres, puisqu'on a une politique de mécénat très développée. Alors ce qui m'a amusé, c'est de découvrir euh, dans le livre dont nous parlons aujourd'hui, la cohérence de cette vision d'entreprise avec celle de Saint-Ide-de-Garde. Je ne sais pas si vous avez fait le lien. Euh, moi, je, moi je le fais forcément, avec mes lunettes. Il de garde qui dit... L'homme peut non pas seulement dominer l'univers, mais le symphoniser par l'amour. Moi, je trouve ça magnifique. Symphoniser le monde par l'amour. Voilà. Avec harmonie, l'amour adapte tout à sa juste mesure. Alors, ben, notre vision, moi, je, je, je suis d'accord avec Saint-Exupéry. Ça, ça, ça, on pas, il a pas il n'y a pas d'écart entre ce qu'elle dit là et ce que nous nous voulons vivre. Alors, comme je vous le disais, euh, au Sèvres, nous, nous faisons des choix de fournisseurs, c'est notre métier. Euh, nous allons donc orienter les volumes d'achat de nos adhérents vers tel ou tel fournisseur. Et les volumes d'achat du Sèvres, c'est 400 millions d'euros aujourd'hui. Ça commence à faire des volumes significatifs. Chez la plupart de nos fournisseurs, nous faisons partie de leurs plus importants clients, quand ce n'est pas des dix, des dix premiers. Donc les fournisseurs nous regardent avec intérêt. Aujourd'hui, quand on dit, quand on fronce les sourcils, ils nous écoutent. Donc on est capable d'améliorer les choses. On a donc un impact direct ou indirect sur la production, sur l'utilisation des ressources, et nous vivons ça comme une grande responsabilité. Et alors j'ai trouvé, ça aussi je suis sûr que vous ne l'avez pas remarqué, mais sous l'appui du pape François dans la Rosette aussi, à vous remarquer qu'il parle des achats. Moi, j'ai remarqué. C'est Au chapitre 206, le pape François dit, quelque chose de très important pour nous, acheter est non seulement un acte économique, ça on a compris, mais toujours un acte moral. Quand les habitudes d'achat des consommateurs se modifient et affectent le gain des entreprises, celles-ci se trouvent contraintes de produire autrement. Ça, je pense qu'il faut qu'on le croit. C'est-à-dire que quand la demande évolue, l'offre va évoluer. Si nous sommes capables de peser sur la demande, l'offre évoluera. Alors, c'est un combat à titanesque, hein, à l'échelle du monde, aujourd'hui. Mais si on ne commence pas, et si on ne croit pas qu'en commençant là où on est tout petit, les choses vont changer, alors rien ne changera jamais. Donc nous, nous croyons que nous pouvons, à notre échelle commencer euh, à faire quelque chose. Et nous avons des exemples que je vais vous donner qui, qui, qui montrent que c'est tout à fait possible. Euh, voilà, je, je, je pense qu'il faut retenir l'importance des gestes modestes que nous pouvons faire les uns et les autres. Et dans la haute date aussi, il écrit, le pape écrit « Il ne faut pas penser que ces efforts, ces petits efforts, mmh. ne vont pas changer le monde. Voilà. » Donc il faut que nous soyons tous habités par ça, à mon avis. Alors, quelques euh, remarques sur le, le livre. De manière un peu. D'abord, je voudrais dire moi aussi que j'ai trouvé que c'était un livre lisible, à part la, la bouteille que j'ai faite tout à l'heure sur Qu'est-ce qu'on fait ça euh, C'est tout à fait lisible, effectivement, pour le béotien que je suis. J'ai d'abord euh, beaucoup apprécié qu'on mette en, en priorité euh, la doctrine sociale de l'Église, hein, en disant à tout honneur, à tout Seigneur, tout honneur. Euh, pour moi, chef d'entreprise, depuis longtemps, la doctrine sociale de l'Église est un trésor mal connu, euh, je dirais aussi difficile à vendre, parce que doctrine sociale de l'Église, quand vous êtes dans une réunion de chefs d'entreprise de lambda, euh, sociale ça passe, mais doctrine et Église, c'est un peu difficile. Alors heureusement, il y a des, des gens qui s'en sont aperçus et qui ont réfléchi, qui ont conduit euh, un résumé qu'on a appelé le compendium. C'est vachement plus facile à vendre. <rire> voilà. euh, donc... Euh, mais le contenu, profondément, est, est vraiment un trésor que nous mettons euh, en œuvre euh, avec euh, complexité, parce que c est, c est, ce sont des grands principes, mais qui, euh, qui font euh, du, du sel. Un jour, sel, vous verrez, la, la, la, la qualité des relations, c'est quelque chose qui, qui, qui se voit quand on passe la porte d'entrée. C'est en tout cas ce que nous disent tous les nouveaux, les neuf ou disent que nous embauchons tous les ans je les reçois tous euh, après leur arrivée et je leur demande un rapport d'étonnement c'est toujours ça qu'ils disent Ils disent, il euh, y, y a vraiment quelque chose de spécial qui, qui se vit ici alors c'est pas pour faire cocorico c'est pour dire que c'est possible et que je ne comprends pas pourquoi toutes les entreprises ne font pas ça parce que c'est tellement plus agréable d'aller avec bonheur au travail plutôt qu'avec un boulot et puis si c'était juste pour une question d'efficacité d'efficacité économique il faudrait le faire rien pour ça voilà. Voilà, donc pour moi, euh, homme de terrain, euh, là où d'être aussi, c'est génial, à, à deux titres. Le premier, c'est que euh, l'écologie est devenue, euh, c'est une banalité de dire quand même, une, une, une urgence pour tout le monde, alors qui est plus ou moins bien euh, perçue ou vécue, mais malgré tout, plus personne ne, ne, ne, ne, ne pense que c'est anecdotique dans, dans, dans la vie du monde. Euh, et puis d'autre part, et ça a été dit euh, tout à l'heure euh, par vous-même, je partage complètement cet aspect, cette, cette dimension-là. Euh, le, le, nous recherchons en tant que de chrétiens des lieux, des interfaces de dialogue avec le monde. Et euh, quand le pape nous envoie aux périphéries, nous fait sortir de nos canapés et nous dit euh, allez aux périphéries, c'est super, mais, mais qu'est-ce qu'on raconte aux périphéries On parle de quoi Avec notre jargon très interne eh L'écologie est un de ces, de ces sujets que nous partageons, que nous pouvons partager avec le monde et nous avons une parole qui est audible. Alors, ça, merci, merci au pape François de, de, de, de faire faire fait ça. Alors, je vous donne un exemple de ce qu'on a vécu au CED par exemple assez récemment. Euh, nous avons fait, à la sortie du livre de, de l'encyclique, on a fait un colloque où on a invité nos adhérents, ça c'était facile, mais on a aussi invité tous nos fournisseurs. Il y avait 700 personnes qui étaient là, euh, qui ont écouté euh, le cardinal Barbarin euh, parler du sujet, un certain nombre d'autres euh, personnes euh, euh, chrétiennes parler du sujet, et on a distribué l'encyclique à tout le monde, y compris aux représentants de Peugeot, de, de Citroën, de l'EDF, etc., qui étaient là, et les échos, les retours ont été magnifiques. Et des gens nous disent Ah, mais c'est mais, ah, mais ça l'église ah, mais c'est intéressant <rire> Donc il y a, y a une, une audace à avoir et euh, le, cette dimension écologique euh, à partager est un, est un élément très important. Oh bon. J'ai aussi trouvé très intéressant euh, l'analyse de l'évolution de la pensée euh, écologique dans la doctrine sociale de l'église euh, avec euh, ce passage de l'anthropocentrisme maximum à un anthropocentrisme actuel beaucoup plus mesuré. Et euh, je, je trouve que c'est... Moi, je n'ai pas réalisé ça comme, comme évolution. Euh, et ça me semble... Je trouve ça très légitime. Euh, D'autant plus qu'avant, pour vivre, il fallait plutôt lutter contre la nature et se protéger d'elle. Et maintenant, on voit bien que c'est la nature qu'il faut protéger si on veut continuer à vivre. Donc, ça me semble assez légitime en même temps que la, la pensée ait évolué dans ce sens-là. Bon, je vais vite. Hein. J'ai trouvé également euh, les exposés sur Théard de Chardin, Saint-François, euh, Saint-Ile-de-Garde très, très, très nourrissants. Et j'ai été frappé par une convergence entre eux que j'avais pensé. Euh, entre la, la, la diaphanie chez Théard, ou euh, la virilité de Saint-Ile-de-Garde, ou le, le, le, le, la radicalité de, de, de, de, de l'engagement de d'un François. Euh, en fait, ça m'a fait penser à cette petite phrase du pape qui dit euh, « tout est lié », qui est le cœur de l'encyclique. Finalement, tout est lié. Et c'est ce, euh, ce que dit Théard à sa manière, c'est ce que dit euh, Hildegarde à la sienne. Et c'est ce que vit profondément un François d'Assise. Sur le monachisme et, euh, et la nature, j'aurais plein de choses à dire aussi. Je, je constate simplement que sur le terrain, ça c'est notre expérience euh, de terrain, les monastères sont globalement très en pointe sur l'adoption de toute cette question. Euh, et euh, avec une réflexion beaucoup plus approfondie dans leur, dans leur milieu que dans d'autres si on prend les établissements scolaires il y a quelques-uns qui vont sortir un peu la tête de l'eau mais sinon c'est encore pas très très mis en place euh, vous avez cité dans le livre l'exemple de la pierre qui vire hein, qui est passé sur des, des, des modèles éco écologiques pour des raisons économiques et c'est vrai euh, mais je me dis que dans le monde si on y passait déjà pour, pour ces raisons-là ce serait une bonne chose mais euh, je, je, je voudrais citer l'exemple de Maïlis, l'abbaye de qui, j'espère euh, que vous, vous, vous connaissez, euh, euh, et qui, sur ces questions d'écologie, de, de, a fait une expérience tout à fait euh, originale et, et, et instructive, que je n'ai pas le temps de déployer là, mais ils sont partis d'un problème d'une plante euh, qui, qui est leur bien de pain, qui était en train de, de, de, de mourir, parce que tout ce qu'ils faisaient, enfin, ils n'arrivaient plus à lutter contre les maladies de la plante. Ils, ont, ils sont partis d'une réflexion écologique pour soigner cette plante, et ça a amené une transformation de la vie de la communauté. Et si on voulait un, un exemple que tout est lié, eh bien, il faut creuser l'exemple de maïs. Je suis désolé, de, ce serait intéressant d'aller un peu plus loin, mais là, franchement, c'est des pistes qui, qui montrent la, la, la, la, la vérité du sujet. Ouais. Alors, euh, sur ce que nous observons sur le, sur le terrain, eh bien, euh, je dirais, moi, qu'il y a. Une, une, dans le milieu chrétien, une, une nouveauté qui est une vraie prise de conscience. Alors on peut toujours regretter que ça n'aille pas assez vite, que ceci, que cela, mais il y a quelque chose d'étonnant qui s'est passé, c'est qu'après la sortie de la aussi, le soufflet n'est pas retombé. J'en je, je, je, suis vraiment le témoin. Et nous, nous recensons avec l'équipe écologique intégrale, c'est le travail de François en particulier, toutes les initiatives dans le domaine écologique qui naissent c'est souvent très petit et très, et très modeste, hein, mais c'est parti. Euh, et euh, François me disait « on a repéré 450 de nos adhérents qui sont partis et qui ont mis quelque chose en place ». C'est pas rien du tout. Hein, c est, c est, ça y est, il y, y a quelque chose qui, qui, qui est, qui est de l'ordre de la prise de conscience et de la, du désir de se mettre en route. Et euh, nous-mêmes, pendant des années au Sèvres, on a dit « Ah oui, ce serait très très bien, mais c'est très très compliqué, donc on ne fait rien. » Et depuis là-haut date aussi, on a dit « Ah oui, c'est très très compliqué, mais on va faire quelque chose. Voilà. » Et donc, euh, ça reste toujours complexe, mais on fait quelque chose. Voilà. Je, ce que je constate aussi, c'est que, euh, certes, il y a des entreprises voyous, certes, il y a des patrons voyous, mais globalement, il y a quand on parle avec nos fournisseurs de ces questions-là, en fait, il y a un grand intérêt. Sauf que chacun se sent le maillon d'une chaîne, ce qui est une réalité. Il y a des fournisseurs, des clients, on est soi-même des clients d'un fournisseur, etc. Si chacun ne fait que... Ce... Enfin, travailler tout seul dans son coin, ben, il y a un sentiment d'impuissance et d'inutilité. Et donc, nous, nous essayons de travailler avec les uns les autres en filière. Et nous avons euh, fait des réunions de travail avec des fournisseurs et des adhérents pour... Euh, les faire réfléchir ensemble. Et en fait, on a été hyper surpris de leur grande motivation à avancer sur ces sujets-là. Alors, sur des fournisseurs euh, basiques, hein, on ne parle pas de, de, de, de chrétiens euh, engagés, militants, d Voilà. Alors, quelles sont, pour finir, euh, les questions importantes que nous nous posons et qui, euh, pour lesquelles on n'a pas trouvé de, de matière euh, dans, dans, dans ce livre euh, notre... Il y a une grande interrogation pour nous, c'est... Euh, par quel bout prendre le changement de paradigme Le champ est tellement vaste qu'on se demande où sont les priorités. Donc il y a peut-être des sujets plus importants que d'autres aujourd'hui qu'il faudrait pouvoir travailler. Nous, nous travaillons par exemple sur des... On a, une société, on a monté le set finance-éthique. Dans, ce, dans cette branche-là, on travaille à, à la définition de critères éthiques dans la finance. C'est du, du concret et de l'opérationnel. Mais il y a peut-être des tas de sujets sur lesquels il faudrait qu'on puisse avancer plus vite. Deuxième question, euh, comment participer à notre place à l'évolution nécessaire du modèle économique euh, le, le, les, les champs de la réflexion sont, sont très vastes. On peut travailler sur l'énergie, sur l'agriculture, sur la finance, sur tout un tas d'autres euh, exemples. J'avais préparé des exemples, mais je n'ai pas le temps. Euh, mais j'en cite juste un, parce qu'il me semble important. Dans le conseil d'administration du CED, on a une personne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Cécile Renoir. Et euh, on, au dernier conseil d'administration, on travaillait sur la transformation digitale de l'entreprise. Ouais, bon, Aujourd'hui, toutes les entreprises sont en transformation digitale. Et euh, Cécile Renoir, avec sa sensibilité écologique, pour laquelle elle est au conseil d'administration, nous dit « Mais vous savez, là, vous êtes dans une réflexion sur la high-tech mais il faut déjà voir un point plus loin, un pas plus loin, et être dans le low-tech. Alors bon, nous, on se dit, attendez, on n'est encore pas dans le high-tech, il faut déjà qu'on réfléchisse au low-tech. Bon. Euh, ça, nous, ça nous perturbe, ça nous perturbe mais, mais en même temps, on, on veut l'entendre. Hein, voilà. Comment on va faire Donc là, s'il y avait de la matière pour nous aider à réfléchir un peu à tout ça, ça serait quand même très très bien. Voilà. C'est Bémoissette dans Caritas in Veritate qui dit... « Comment réviser en profondeur le modèle de développement dominant pour en corriger les dysfonctionnements et les déséquilibres ?» C'est bien de poser la question, mais c'est quoi la réponse Le génie de François, c'est d'avoir mis l'écologie au cœur de la réflexion et d'en avoir fait un bien commun pour tous. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que là, il y a un sujet sur lequel on peut travailler. Donc, pour présenter encore la même chose sous un autre regard, notre grande question à nous, vous voyez, quand on a une perspective de la vision qui est la nôtre, de la future d'un monde fondé sur l'amour, notre grande question, c'est finalement, quel est le futur désirable Comment définir un futur désirable Et dans, je dirais, dans une vision chrétienne, mais qui, qui moi, je crois profondément que les visions chrétienne une vision catholique, c'est une vision universelle. Donc, c'est pour le bien de l'homme en général. Donc, ce serait vraiment euh, très utile de définir l'objectif à atteindre pour que les moyens soient mis au bon endroit et de la bonne manière. Et puis, c'est tellement plus facile d'atteindre un objectif quand on le voit et qu'on le matérialise. Aujourd'hui, c'est on est d'accord qu'il faut changer les affaires, mais comment C'est difficile à, à faire. Alors, je... ça m'amène à une une remarque qui a déjà été faite aussi euh, par vous-même. Euh, c'est euh, sur la question de l'anthropologie. Euh, pour moi, c'est la chose qui est absente. Alors, dans le livre, vous vous en êtes tiré par une pirouette, page 11, en disant qu'on euh, ne traitait pas le sujet parce que c'était diffus et que c était, c était, ça imprégnait le tout. Euh, mais malgré tout, moi, je reste sur ma fin, parce que je pense qu'il y a quand même une très grande urgence euh, pour, pour notre monde de définir finalement ce qu'est un homme. Et, et, et quelle heure voulons On nous parle d'homme on nous parle de transhumanisme, mais je pense que le, la réflexion chrétienne sur le sujet est en retard. Et nous sommes victimes d'une course en avant. Et si nous n'avons pas une parole forte basée sur une réflexion euh, solide, on, on va aller dans le Voilà, Ça, c'est ma conviction et mon inquiétude profonde. Euh, moi, je fais partie de ceux qui, étaient, qui sont allés manifester à Paris, la manif pour tous. À un moment donné, j'ai réalisé, on me disait, un papa, une maman, il n'y a rien de mieux pour un enfant. Je me dis, on en est là, à dire des choses comme ça, hein. mais, mais quel homme voulons-nous Donc je, je, je lance la balle en disant, aidez-nous à réfléchir à une anthropologie solide et, et compréhensible. Une minute. Donc je conclue. Je vais vous dire merci pour ce travail, pour l'occasion que vous m'avez donnée d'approfondir les sources d'un engagement écologique que, que je pressens comme essentiel, depuis longtemps, mais je suis là euh, très empirique. Euh, ce que je retiens de ce livre, c'est que notre motivation et toutes les initiatives qu'on a pu prendre au Cèdre ou dans l'Église sont profondément enracinées dans une tradition catholique, peut-être oubliée, peut-être mal connue, peut-être atrophiée, mais au fond, c'est dans notre culture catholique que d'être écologiste. Je ne l'aurais pas dit comme ça il y a quelques années, je pense que c'est justement un des, une des difficultés, c'est que. Écologie, c'était très connoté pour nous en France en tout cas, c'était très politique, très... très... Donc, le pape François a sorti l'écologie du monde politicien et l'a mis dans le domaine de l'universel et ça, c'est formidable. Voilà. Et puis, euh, je retiens pour moi-même cette phrase du pape François au chapitre 217 de Laudato aussi, qui dit « La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure ». Donc, euh, je, je... Je, je souhaite vivre cette conversion et je, je suis bien adapté au temps de carême que nous de... vivons. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup d'avoir euh, fait le lien et cet aller-retour un petit peu constant entre... Euh... L'expérience du Cèdre, son activité, le terrain et les éléments qui pourraient être présents dans le livre pour soit vous inspirer ou pour vous questionner. C'est vraiment d'avoir joué le jeu de cet exercice qui vient d'être réalisé. Merci beaucoup. J'imagine que ça va susciter quelques réactions, d'interrogations, peut-être d'étonnement. Alors, la place est à vous pour réagir. Oui. Bonjour, euh, merci. Sur la high-tech, euh, j'aimerais peut-être mettre en évidence qu'il y a des mécanismes maintenant euh, qui sont en place, et qui se renforcent, et qui peut-être euh, sont une autre économie, une économie... Euh, un petit peu détaché de cette je dirais, que vous êtes dans une forme de vraie économie dans des gens qui choisir, euh, renoncer, essayer de changer, etc. Voilà le, les systèmes informatiques très complexes qui se mettent en place. Ce sont des systèmes, d'une certaine manière, qui, qui s'auto entretiennent et qui euh, par des phénomènes de, de masse euh, et d'autonomisation, d'automatisation. Qui détruisent la, la, la planète sans, sans passer par la case euh, choix. Et parce que quand les décisions sont automatisées dans une machine, dans une boîte noire, il n'y a plus quelqu'un comme vous qui dit Ah non, j'ai orienté le machin. Vous pouvez réagir, voilà, j'aimerais témoigner de, de ça. Et, euh, il faut faire attention aussi. C'est très important ce que vous faites et aussi, il faut se battre sur le, le système pareil qui se met en place, qui est peut-être en avance lui et qui avance très bien. Oui, Alors, je, je, je, je découvre, moi, que toute cette, cette, cette digitalisation de, de, de l'économie, en fait, est très consommatrice d'énergie de, de, de, de, et de ressources. Je, je ne l'imaginais pas. Je, on voit pas, quand on a un ordinateur, on ne se dit pas qu'on est en train de détruire la planète. Oui. Donc, je vais peut-être compléter parce que dans les débat sur la bioéthique, c'est beaucoup sortir ça du point de euh, la prédiction médicale par exemple. C'est-à-dire euh, où est euh, le moment où un médecin dit, dit quelque chose. Ou est-ce que la médecine va devenir euh, tellement technique que c'est un système qui va bah, faire le diagnostic et aussi euh, faire euh, l'ordonnance euh, Donc ça c'est une question. Moi j'en avais une autre, je aussi euh, à la question sociale. Euh, C'est-à-dire que dans le date aussi, le pape pas le lien, tout est dit bien sûr, mais il fait beaucoup le lien entre la clameur des pauvres et la clameur de la Terre. Et que vous, vous le faites aussi avec l'économie, je trouve ça intéressant. Et je trouve qu'il y a un mouvement en ce moment qui essaye quand même de poser ces questions ensemble. Je viens de, de lire euh, le pacte pour mmh. pouvoir le vivre, hein, comme ça, a oui. été signé. Oui. Voilà. Par exemple, alors c'est des mouvements qui peuvent paraître euh, faibles par rapport à un mouvement très rapide et automatique... Euh, de, de la technique, mais quand même, je pense que ça, c'est des mouvements qui sont importants, euh, oui. voilà, qui, qui essayent de, de, justement de s'adresser à tous et de prendre en compte différents champs euh, de la vie, en tenant compte et de, des impératifs écologiques, et des impératifs économiques, quand il y a la célébrité, etc., et qui savent ce que c'est, euh, et les impératifs sociaux. Et ça, je trouve ça intéressant. Par exemple, je voulais juste signaler par rapport à la technique, parce qu'on est là-dessus, un des principaux reproches qui est fait par les gens en difficulté sociale sur le système administratif, c'est la technologisation de ça. C'est-à-dire, on n'a plus la, un la digitalisation. On n'a plus, de... plus quelqu'un en direct. Et ça, pour les gens, c'est assez propre. Ah, Donc, il y a une espèce de, de, de mouvement fort, comme ça, qui arrive par plusieurs bouts pour dire par exemple, une... c'est pas le mec qui prend progrès le C'est pour ça que j'ai insisté. Vous avez vu l'importance chez nous de la qualité des relations. Et euh, c'est... C'est parce que... C'est notre conviction profonde. Alors, après, euh, de notre expérience, euh, on voit bien qu'il faut, faut essayer de ne pas opposer les choses, mais euh, de tirer le, le meilleur de chaque, de, de, de chaque élément. Euh, dans, la, dans la digitalisation d'un certain nombre de, de process, il y, a, il y a des choses très positives. Euh, mais quand vous êtes en face d'une boîte vocale qui vous dit faites le 1, faites le 2, on, on, a, tous, euh, on a tous raccroché avant d'arriver au euh, 3. Alain, hein. puis après Elena. Oui, euh, bon, pour l'écologie politique euh, laïque, que l'acte d'achat soit centrale dans l'écologie, euh, c'est une banalité. Ça a pratiquement commencé comme ça. Les mouvements de boycott commencent dès les années 60, euh, y compris la polémique sur le DDT, enfin, etc. Enfin, ça, ça commence comme ça, pratiquement. Hein, C'est ultérieurement qu'on est allé euh, vers la production elle-même. C'est-à-dire, euh, on rentre dans, enfin, dans la sphère de l'entreprise, notamment grâce à la CFDT, il faut bien le dire, dans les années 70. Euh, mais dans les autres pays, euh, oui, il y a eu des équivalents... Hein, donc La question de l'acte d'achat comme euh, participation individuelle euh, à la résistance, en quelque sorte, à l'agression contre le monde qu'a développé l'entreprise, euh, capitaliste, hein, euh, est, est quelque chose d'extrêmement important. Et, euh, euh, vous êtes une centrale d'achat, moi je suis encore, euh, en tant que retraité de la politique, je suis chez la politique locale, et notamment je suis dans les commissions d'appel d'offres, hein, c'est... Euh, l'application des critères sociaux, environnementaux, de responsabilité économique et sociale, etc. C'est quand même... Vous dites que le pape a enlevé la politique de l'écologie. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, D'abord, le, la, la politique écologique a été un peu le couronnement de l'avancée de l'écologie associative en disant vous faites, on doit faire des lois pour que les achats soit orientée orienté par exemple, je me souviens dans la bataille au Parlement de Strasbourg, pour dire qu'un euh, appel d'offres ne doit plus avoir pour premier critère le moins-disant financier, mais a le droit, a le droit, même pas l'obligation, mais au moins a le droit de mettre des critères sociaux au premier plan, ah, ça a été quelque chose d'important, c'était une petite révolution dans. La politique de l'achat public, par exemple, qui est un des outils les plus importants de euh, Ce que vous faites sur le livre est magnifique. Euh, euh, il est bien évident que le jour où euh, toutes, les, euh, euh, toutes les collectivités territoriales décideront on n'achète plus que de la nourriture bio pour les cantines, c'est évident que ça devra un, un choc euh, mais, euh, financier euh, comme ça. Un choc keynésien, comme on dit. Euh, sur le développement de... Euh, le coup d'arrêt donné à l'industrie. Même chose sur cette question de la digitalisation. Je pense qu'effectivement, euh, c'est un des cauchemars qui est en train de, de déchirer la France. Hein. Dans, dans ma commune et dans ma communauté d'agglomération, nous avons essayé de mettre en place de l'économie sociale solidaire pour aider les chômeurs à lire simplement les écrans pour aider les personnes âgées à lire les écrans, euh, puisqu'ils n'ont plus affaire à des humains. Et c'est un véritable problème et que euh, je pense que là encore, c'est par l'économique et par le politique, c'est-à-dire, euh, vous n'avez plus le droit de faire ça, euh, vous n'avez plus le droit de priver un être humain d'un accès direct à un autre être humain au nom de la digitalisation, euh, que l'on peut avancer dans euh, au moins la résistance à cette tendance. Oui. Oui. Ouais, — Juste pour dire que dans, dans notre mode de fonctionnement, on a maintenant mis euh, des, des, des critères extra-financiers dans nos appels d'offres. Euh, alors, simplement, euh, tout le monde dit bah, « Oui, c'est pas banal, mais quand vous commencez à vous dire « Alors, qu'est-ce que je pose comme question intelligente Et comment je vais analyser les réponses ?» Et c'est là que je me suis dit bah, « La chère Jean Bastère va nous aider. » Parce que c'est euh, facile de comparer des prix, c'est très difficile de comparer des éléments euh, subjectifs. Euh, et donc on a, on a beaucoup réfléchi à ça, c'était le travail de l'équipe. Donc on a, on a un guide que, que, que j'ai là, d'entretien de, de, sur l'écologie intégrale, avec des, des questions, euh, et qui ne sont pas des questions forcément quantifiables, mais c'est absolument... Euh, il faudrait que je passe la parole à Gonzague, il a, il a des, des, des exemples à donner de, de fournisseurs qui, euh, qui nous ont dit, mais c'est la première fois qu'on nous pose ce genre de questions, et c'est intéressant, on les a fait à la direction générale, parce que, eh bien, ça nous intéresse. Alors, oui, on se dit, c'est tout petit, mais euh, si tout le monde se met à faire ça, plus, ça n'est plus tout petit, c'est ce que vous dites. Hein, si euh, si c'est une politique publique qui... Euh, qui euh, impose quelque chose, alors ça a un impact. Mais il faut bien, à un moment donné, démarrer, oser, aussi réfléchir. Aussi. Mais il ne faut pas croire que ce sont des sujets faciles. C'est vraiment c est, c est compliqué. Parce qu'après, il ne faut pas non plus faire du greenwashing, alors des, des réponses... Euh, euh, voilà. Est-ce que, est que vous faites travailler les enfants en Chine Oui, non, c'est facile de cocher, non. Mais si vous n'avez ne si pouvez pas vérifier, on se le faire. Mon hein. Zach, tu veux rebondir Non, mais il a, il a donné les exemples, donc c'est bon... Elina Alors, euh, moi, j'étais contente de vous entendre dire que le CEDRE a comme objectif non pas la finalité financière, mais la qualité relationnelle. Je, je voulais vous demander, euh, voilà, vous avez et surtout évoqué vos, votre attention aux, aux relations avec les différentes parties prenantes, donc les, les clients, les fournisseurs et en interne avec les salariés. Est-ce que ça se traduit également dans un modèle économique un peu différent Est-ce que, par exemple, en termes de modalités de gouvernance, de politique salariale, de communication, de marketing, de relations avec les concurrents, est-ce que ça se traduit par voilà, un modèle économique différent au-delà de l'attention des relations voilà, et, et de qualité entre différentes parties prenantes C'est une très bonne question. Euh, oui. Alors, reprend... il reste une minute. Euh, on, on, en fait, c'est un, un vrai sujet chez nous, de, de, de réflexion, en disant qu'est-ce qui, qu qui le mettrait en cohérence euh, jusque-là. Alors, pour vous citer juste un exemple qui, qui existe déjà et de, depuis longtemps, euh, au CEP, 35% des bénéfices sont redistribués aux salariés. Alors, ça c'est un accord d'intéressement. Je connais pas beaucoup qui sont à, ce, à cette hauteur-là. Euh, et, et euh, dans, le, dans les, les, les, les actionnaires, au final, ont moins que l'ensemble des salariés. Euh, on s'est appliqué à nous-mêmes des critères de l'économie sociale et solidaire, même si on ne, on, on ne peut pas en faire partie pour d'autres raisons euh, juridiques. Euh, vous savez que dans l'économie sociale et solidaire, 50% des bénéfices maximum doivent aller aux, aux actionnaires. Nous, on a mis la barre à 40%. Euh, et voilà, des choses comme ça. Euh, on réfléchit depuis longtemps, mais c'est un sujet délicat euh, à l'actionnariat salarié, euh, c'est un sujet délicat parce que vous avez les, les, les pros et les antis, euh, et qu'on ne revient pas en arrière sur ce genre de choses, donc le jour où on le fait, il faut l'avoir il faut fait euh, euh, avec intelligence pour que ça marche, et il y a beaucoup d'échecs, et de désillusions. Donc euh, moi je suis, je suis un fervent partisan de cette, de, de cette, euh, de cette évolution. Mais je ne l'ai toujours pas fait parce que je, je, je veux le faire proprement. Donc je, je, je suis en train de me nourrir de tout un tas de choses pour essayer de, de, de faire en sorte que ce soit un succès et qu'on puisse dire regardez, ça marche pas. Parce qu'il n'y a rien de pire dans ce domaine-là que l'échec où on dit voyez, de toute façon, n'est même pas la peine d'y aller, ça marche pas. Benoît Joseph, et après oui, juste une remarque rapide. Les monastères sont en grande partie vos clients, et donc je pense qu'ils ont peut-être des choses à dire aussi sur la question qui a été soulevée tout à l'heure de la high tech et de la low tech. Alors, je prends deux exemples, je cite d'habitude. Vous avez par exemple le monastère de Dourgne, des bénédictines qui ont au sein du monastère une artiste qui est céramiste et cette céramiste qui s'appelle la sœur Mercedes dit que, a, que le monastère lui a accordé la Rolls des fours de céramique parce que la, donc euh, pour, pour son art elle a besoin d'avoir quelque chose qui soit vraiment le, le top de la technique bon. et puis à l'opposé vous avez par exemple le noviciat de l'abbaye de Solène, chez les sœurs, qui utilise pour son fonctionnement un ordinateur qui doit dater de 1995, bon, oh. qui est franchement pas du high-tech, mais qui finalement suffit aux besoins de la personne qui l'utilise. Donc... Je, je pense que les monastères sont, dans certains cas, au moins, euh, des exemples de la sobriété heureuse technologique. Mm -hmm. Juste pour, juste pour euh, rebondir sur ce que vous dites, dans le groupe de réflexion qu'on a eu avec des adhérents et des fournisseurs, il y avait un frère de l'abbaye de Maïlis, donc euh, euh, Olivetin, et, et un jour il nous, il nous dit « Dans la règle de Saint-Benoît, la sobriété se dit... Euh, le nécessaire, mais pas plus. Et, et en fait, on est exactement. Si, si cet ordinateur de 95 suffit, ça ne sert à rien d'avoir plus. Voilà. Sachant ouais. que la sobriété heureuse monastique, elle est, elle est finalement plus sociale qu'environnementale. C'est-à-dire que dans la spiritualité monastique, euh, on n'utilise que le nécessaire pour pouvoir euh, distribuer le superflu. À ceux pour qui ce superflu est le nécessaire. Bon, est, elle est moins orientée euh, ressources environnementales que ce qu'on lit dans euh, les discours écologistes. Mais ceci dit, les deux vont ensemble. C'est lié. Une dernière question Oui, éventuellement, tout à l'heure, en entendant parler de, de high-tech, pour moi, ça fait écho quand même à des, certains petit passage de Laudato aussi dans lequel le Pape nous interpelle fortement pour dire combien l'outil modèle la pensée. Tu vois, C'est quand même ça qu'il faut garder parce que ces passages-là, ils, euh, ils, sont, ils sont extrêmement forts quoi, à reprendre pour guider, euh, dire comment on va faire. Attention, l'outil modèle, toute la critique du parasite technocratique, c'est ça. C'est de dire, en faites attention, ça n'a l'air de rien, mais il euh, y, a, y a ça qui est derrière. Donc, euh, euh, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions si on utilise les mauvaises outils pour y arriver. Bien, nous nous arrêtons là parce qu'il est l'heure dépassée de 3 minutes. Euh, merci d'avoir euh, tenu vos horaires et merci à vous.